Bonjour mes chers élèves, bienvenue. Vous avez donc deux semaines d'évaluation diagnostique. Alors, suivez avec moi. Vous avez ici une séance de luxure. Regardez bien s'il vous plaît l'image. C'est la rentrée de la classe. Ou oh, la rentrée scolaire. Alors les élèves... Viennent de passer de bonnes vacances. Mais chacun se rappelle de bons souvenirs. Suivez avec moi s'il vous plaît cette lecture. À l'école. De retour à l'école, les enfants commencent à parler de leurs souvenirs de vacances. Ils racontent tout. Les journées à la plage ou à la montagne, les soirées en famille, ou avec des amis. Puis ils se mettent à dessiner. La maîtresse affiche les dessins sur le mur. Pour décorer, bien sûr, la classe. Voici Zineb dans la ferme de son grand-père Sarah à Marrakech et Hamza sur la, place à Tongue, sur la plage à Tangier La maîtresse dit Bravo les enfants, vous avez fait de beaux dessins À l'école Lisez s'il vous plaît. À l'école De retour à l'école les enfants commencent à parler de leurs souvenirs de vacances. À de retour à l'école, les enfants commencent à parler de leurs souvenirs de vacances. Ils racontent tout. Ils racontent tout. Des journées à la plage. Ou à la montagne. Les soirées en famille. Ou avec des amis. Oui, ils se mettent à dessiner. À l'école. De retour à l'école. Les enfants commencent à parler de leurs souvenirs de vacances. Elles racontent tout. Les journées à la plage ou à la montagne, les soirées en famille ou avec des amis. Oui, ils se mettent à dessiner. La maîtresse affiche les dessins sur les murs. Pour décorer la classe. Voici Zineb dans la ferme de son grand-père. Sarah à Marrakech et Hamza sur la plage à Tanger et Hamza sur la plage à Tanger. La maîtresse dit Bravo, bravo, bravo, les enfants, vous avez fait de beaux dessins d'après Raja Burris. À l'école, de retour à l'école, les enfants commencent à parler de leurs souvenirs de vacances.